François braun a présenté aujourd'hui ses voeux aux forces vives de la santé. C'est ce qui nous intéresse. Alors, pas de grande annonce, mais pour autant a-t-il convaincu, donné de l'espoir ou redonner de l'espoir aux professionnels On va leur poser la question. Justement, André Grimaldi est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes professeur émérite, diabétologue au CHU de la Pitié-Salpêtrière. Vous avez co-signé une tribune dans le journal Le Monde il y a quelques jours et on aura l'occasion d'en parler. Et vous avez aussi écrit le livre « L'hôpital nous a sauvés, sauvons-le ». Vous faites 10 propositions de mesures pour L'hôpital public s'est sorti en novembre dernier. Pierre chouap est également avec nous. Bonjour, Bonjour. et bienvenue. Vous êtes-vous infirmier et coprésident du collectif Interurgence. Et on est également connecté avec Philippe Vigier. Bienvenue à vous, député Modem, membre de la commission des affaires sociales. Entendre sur ce point-là, Philippe Vigier, vous représentez le Modem, Philippe Vigier, le Modem qui est allié de la majorité. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ce qui se dit sur ce plateau J'ai envie de vous dire deux choses. Euh, la première, on a redécouvert l'hôpital avec euh, cette Covid, où on a vu euh, le personnel soignant en première ligne qui a été capable de renverser les montagnes dans des conditions terribles. La seconde chose, moi ce n'est pas aujourd'hui que j'explique que l'hôpital va mal. Je suis désolé, mais le fait que tous les hôpitaux soient gérés uniquement par des administratifs est un non-sens absolu. Revenir à une réorganisation complète hospitalière dans laquelle, dans la gouvernance, les personnels soignants seront représentés avec l'administration de façon fonctionnelle et opérationnelle, service par service, ça sera une avancée considérable. Vous parliez à l'instant des infirmières. Professeur Grimaldi a raison. Et il en faut beaucoup plus. Mais je rappelle aussi qu'il appartient, par exemple, aux conseils régionaux, dont la compétence leur est donnée depuis 2004, de l'ensemble des formations sanitaires et sociales, d'augmenter. Cette formation, dans ma région, centre val de loire on augmente la formation de 50% en trois ans. Mais il ne suffit pas d'en former, il faut mieux les payer. Et actuellement, s'il y en a qui partent, c'est parce qu'ils ne sont pas bien payés. Donc quand est-ce qu'on va faire de la carrière Et avec une valorisation. Je vais prendre un exemple. Parce qu'il est dans toutes les têtes. C'est celui ce qu'on appelle des IPA. C'est un acronyme qui veut dire des infirmières de pratiques avancées qui pourraient jouer un rôle absolument central dans la délégation de tâches avec les médecins. Savez-vous combien une IPA est payée à l'hôpital par rapport à une infirmière, entre guillemets, classique, qui a trois ans de formation Une IPA, elle a cinq ans. Elle est payée 50 euros de plus par mois. C'est absolument scandaleux. Donc voilà, Donc il faut revoir cette organisation. Je crois que sommes un pays dans lequel on met beaucoup d'argent sur la table. Malheureusement, il y a des déperditions... Considérable, je le regrette, en termes d'organisation. Et cette tutelle administrative de tout instant, je l'ai dit dans mon département, dans l'hôpital que je connais bien à Châteauneuf en Eure-et-Loire, à tout moment, enfin, redonnons le pouvoir, mais également, donc, au, au personnel soignant, mais également, il faut que les citoyens soient associés nettement plus à la gestion de l'offre de soins et la gestion hospitalière en particulier. Alors... Moi, je vais vous dire, ça fait de longues années que je condamne le fonctionnement de l'hôpital, mais on ne peut pas parler que de l'hôpital, il faut parler également de la médecine de ville, parce que l'un et l'autre doivent fonctionner ensemble, et il y a trop de cloisonnement, et d'ailleurs, lorsqu'on voit ce qui se passe dans les urgences, c'est parce que la médecine de ville, malheureusement, n'arrive plus à fournir, parce que tout ça, ça vient de très loin, le professeur Guimaldi le sait parfaitement. Lorsqu'on a mis en place le numérus clausus, alors on commence à l'ouvrir, et on l'a ouvert depuis 2001, on a fait sauter ce numérus clausus qui est devenu un numérus apertus, comme vous savez, parce que le drame, c'est qu'il y a... 67 millions de Français, mais il y a moins d'heures de temps médical disponible qu'il n'y avait il y a 30 ans. Ça, personne n'en dit mot. La deuxième chose, la tarification à l'activité, c'est une folie furieuse. Vous l'avez dit vous-même et moi, je suis d'accord avec vous. Je vous rappelle que ça a été mis en place à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy et que ça a connu son apogée quand, sous le quinquennat de Monsieur Hollande, avec Madame Touraine qui était ministre de la Santé. Et par exemple, vous voyez les difficultés auxquelles nous assistons. On essaye de faire un maillage des professionnels de santé sur le territoire, ce qu'on appelle les communautés territoriales des professionnels de santé des médecins, des infirmières, des kinés, des pharmaciens, bref, tous ceux qui essayent de travailler ensemble au quotidien avec une délégation de tâches. Et ça, c'est indispensable de faire en sorte que l'on redonne du temps disponible en déléguant un certain nombre de tâches. Mais on a vu combien c'était difficile, les syndicats de médecins ne seront pas tous favorables. Ces soins non programmés que nous essayons de mettre en place de faire en sorte que les, médecins, les Français qui n'ont pas de médecin traitant puissent en trouver un, ça doit faire l'objet d'un financement de la sécurité sociale. Mais là, le diable étant dans tous les détails, si tout le territoire d'un département n'est pas couvert en soins non programmés, il n'y a pas de financement de la Sécu. Donc on revient à un sujet, il faut mieux rémunérer les médecins, je dis très clairement, il faut aussi faire en sorte que toutes les actions territoriales qui fonctionnent, moi je suis dans un grand désert médical, au fin fond de leur et et eh bien croyez bien que les soins non programmés, ils fonctionnent. Et la moitié des médecins ont adhéré à cette démarche. Et on a comme ça soulagé un peu les urgences de notre hôpital. Là il faut réorganiser complètement cet hôpital, je l'ai dit tout à l'heure. La gouvernance est un élément absolument majeur. Enfin, peut-être un mot sur l'ONDAM. J'ai dénoncé le fait que l'ONDAM pas soit pas plus élevé pour 2023. Mais reconnaissez tous, avec moi quand même, qu'il y a eu un effort particulier qui a été fait avec les Ségurs, de reprise des dettes des hôpitaux. Parce qu'une fois de plus, on cache la poussière sous le tapis. Quand on connaît le montant de la dette des hôpitaux accumulés au fil du temps, mais ça, l'on le laisse de côté, et eh bien ça n'est pas acceptable. Il faut repartir sur des bases saines, ça prendra du temps, et nous nous disons, en tout cas les démocrates disent ça à l'Assemblée, il faut un plan pluriannuel je pense qu'il faut cinq ans pour reconstruire un hôpital qui fonctionne bien, avec une vocation d'urgence immédiate pour que dans les quelques mois qui sont devant nous, tout ce qui marche dans les territoires, eh bien on soit capable de le porter un peu au niveau national. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de générosité, beaucoup de créativité mis en place par les professionnels de santé. – Répondant fait... Philippe Vigier, s'il vous plaît, votre réponse à, à la colère et l'émotion aussi d'André Grimaldi qu'on vient d'entendre à l'instant. – J'ai la même colère et euh, je suis désolé, je ne suis pas dans une posture. Il n'a qu'à regarder mes déclarations. En 2018, je dis à Agnès Buzyn qu'il fallait supprimer la T2A et arrêter tout cela. Donc je suis très, très à l'aise pour répondre. Très à l'aise. Elle ne l'a pas fait. Oui, mais je suis désolé, mais Elle ne l'a pas fait, fait du tout. Vous m'écoutez, M. Monsieur Grimaldi, elle ne l'a pas fait. Et ma voix n'a pas suffi à emporter l'adhésion. Mais vous voyez, depuis le début de notre propos, je n'arrête pas de vous dire qu'il faut démonter cela. Deuxièmement, sur la gouvernance, pardonnez-moi, des chefs de service comme vous, mais sont... Toujours très demandeur, j'en ai vu plusieurs, pour une co-gestion de l'hôpital et ras-le-bol de cette gestion uniquement par des administratifs. Et je sais de quoi je parle. Les groupements hospitaliers de territoire qui se sont montés, vous ne pouvez pas me dire autre chose, que c'est une pompe aspirante pour tous les centres hospitaliers qui en sont, euh, ratta qui y sont rattachés. Donc, qu'il faille bien sûr faire un grand plan sur l'hôpital, oui. Qu'il faille redonner les moyens, encore oui. Vous savez, je suis intervenu à plusieurs reprises, et, quels que soient les présidents de la République. Moi, j'ai eu l'avantage d'être député sur Nicolas Sarkozy, sur François Hollande. Je... excusez-moi. Je me permets simplement de vous couper parce qu'il nous reste peu de temps. J'aimerais juste savoir qu'est-ce qui bloque du côté politique pour qu'on y aille une fois pour tous pour aider l'hôpital public et le système de santé Qu'est-ce qui fait que aucun président ne mette réellement les mains dans le cambouis Écoutez, au moins, Emmanuel euh, Macron n'est peut-être pas parfait, mais il a mis les moyens dans le cas où, oui En décidant au moins de 20 milliards, on n'avait rien fait sur les 15 dernières années en termes de plan d'investissement. Je connais des hôpitaux qui, depuis 30 ans, 40 ans, n'ont jamais fait l'objet d'investissements absolument massifs. Il y a une différence majeure entre les CHU, les centres hospitaliers généraux, les CHRO. Vous voyez, je me suis battu depuis 20 ans pour une faculté de médecine à Orléans. rendu compte 20 ans de combat donc, euh, les parlementaires ont bien accepté de prendre toutes nos responsabilités, mais à un moment, madame, pour vous répondre, il faut peut-être qu'on soit capable de passer les clivages politiques. Vous voyez, on vient d'ailleurs de déposer une proposition de loi transpartisane de plusieurs groupes de l'Assemblée nationale pour améliorer l'accès aux soins. Ces sujets-là dépassent les clivages politiques. Et enfin, j'ai été surpris tout à l'heure d'entendre dans la bouche du professeur Grimaldi que le modèle anglais-saxon était mieux. Eh bien, vraiment. En France, n'oublions pas une chose, l'assurance maladie, elle est gratuite pour chacun. Je l'invite et il le sait très bien et sait comment ça se passe en Angleterre, aux états unis ou ailleurs. Vraiment, là, c'est plutôt une médecine largement à deux vitesses où ceux qui ont les moyens de se soigner, se soignent. Alors, ce sera pour l'instant le mot de la fin, mais vous reviendrez.